Salut à tous Aujourd'hui, on se retrouve pour traiter d'une question qui est « Pourquoi les journaux de bord fonctionnent ?» Alors, les journaux de bord, c'est un peu ce qu'a démocratisé Aymeric l'étudiant en faisant des vidéos quotidiennes sur sa prépa à PCSI il y a maintenant deux ans. Avant, Lucas Willem avait fait ça en parlant, vous avez peut-être déjà vu cette vidéo si vous êtes intéressé par la MPSI. il était à Pierre de Fermat à Toulouse et il a fait une vidéo, deux vidéos, même d'une heure et demie à chaque fois pour témoigner de la prépa et dire comment ça se passait. Donc... Ça fait 2-3 ans que ça existe, on va dire, les journaux de bord, c'est-à-dire des gens qui racontent leurs études et qui expliquent bah, leur cursus scolaire, les notes qu'ils ont obtenues, les notes qu'ils obtiennent dans leurs études supérieures, et pourquoi en fait ça commence à émerger et pourquoi ça intéresse les gens. Tout simplement, déjà tout ce que je vais dire, c'est complètement subjectif, c'est un avis personnel. Donc si vous avez un avis divergent ou complémentaire, n'hésitez pas à en parler en commentaire et on en débattra tranquillement, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que les journaux de bord, le fait que des étudiants racontent leurs études, ça vient déjà d'un premier principe, c'est que les gens qui racontent ce qu'ils font dans leurs études, c'est un peu le côté pédagogie, je pense qu'ils aiment le côté bah, interaction avec les autres, raconter leurs études pour essayer de renseigner les autres. Mais ça vient aussi d'un manque, euh, manque de présence de, de l'ONICEP, etc. Et L'ONICEP fournit beaucoup de fiches qui te permettent de t'orienter, ou euh, tous les sites comme ça qui existent pour te renseigner. Mais je trouve qu'il y a une frontière, en fait, l'ONICEF, c'était plus quand tu avais des livres, etc. Tu feuillettes le livre pour voir les métiers, mais ça reste assez inanimé, euh, comment dire, des témoignages écrits. Mais tu n'as pas une, une représentation physique de la personne en face de toi, tu as peut-être une photo, mais tu as un texte et ça fait très impersonnel, ça fait très générique, et tu ne te sens pas forcément visé par ce que disent les, par les propos de la personne. Alors, avec l'arrivée d'Internet, les réseaux sociaux, YouTube, etc., il y a une nouvelle façon de s'orienter qui est en train de, de se créer, c'est le fait de passer par bah, les réseaux sociaux. Donc, il y a plein de comptes Insta qui se créent, des studigrammes, etc., sur euh, des élèves qui témoignent de leurs études. Même des lycéens se mettent à faire ça pour parler des nouvelles sp et tout. Et je pense que c'est que le début de quelque chose où, à terme, on retrouvera toutes les formations sur Internet. C'est-à-dire, là, ça s'est démarré dans la prépa scientifique avec Lucas Willem il y a quelques années. Emrick s'est mis à faire des vidéos quotidiennes sur la PCSI. Comme il a fait la PCSI et après PC, vous avez eu quelqu'un qui a fait, euh, Arthur qui a fait la PSI, euh, après il y a eu la BCPST, il y a eu la MPSI, on a été plusieurs à parler de la MPSI, euh, Claire a parlé un peu de la MP. Vous voyez, la prépa scientifique, un peu si on veut faire un tableau, même la TSI, il y a eu des personnes aussi, euh, prépa scientifique, toutes les filières ont déjà été euh, évoquées euh, par un étudiant pendant un an, ou euh, assez régulièrement, pour qu'il témoigne de ses études et de son parcours scolaire. Et je pense que ça va commencer à se, à se diffuser. Par exemple, vous avez aussi Kinori qui a fait, je crois, le euh, prépa ECS, donc les écoles de commerce. Il est euh, dans un lycée euh, parisien. Donc euh, voilà, ça commence un peu à se diffuser. Et en fait, les gens qui regardent ce type de contenu ont pour certains, pas tous, mais un petit pourcentage, envie de faire la même chose après et de se dire « j'ai envie de témoigner euh, ». Je pense qu'il vous... ne faut pas se restreindre dans le sens « si la formation que vous allez faire a déjà été faite sur YouTube », Faites-le quand même parce que ce sera votre expérience et c'est toujours mieux d'avoir plusieurs comptes-rendus qu'un seul. C'est-à-dire, il vaut mieux avoir une étendue d'avis et de comptes-rendus plutôt qu'un seul. Donc, euh, peu importe la formation que vous allez faire, si elle existe déjà, vous la faites. Et encore plus, si vous êtes intéressé et qu'elle n'existe pas, faites-la. Par exemple, il peut y avoir des gens qui font des études d'art, de littérature, de géographie, de plein de domaines. Et euh, il y a des renseignements au NICEP mais il n'y a personne qui en parle, ou même de manière littéraire, mais il n'y a personne qui en parle en faisant un compte rendu, pas obligatoirement quotidien parce que ça peut prendre pas mal de temps si euh, bah, vous n'arrivez pas trop à le caler dans votre emploi du temps et tout, ou que vous êtes stressé, donc vous faites plusieurs prises. Mais euh, un rendez-vous hebdomadaire, ça peut déjà être bien, hein, une vidéo par euh, semaine où vous parlez de vos études et les gens, quand ils vont faire des recherches sur les études qui les intéressent, ils tomberont sur les chaînes YouTube. Et je pense qu'à terme, d'ici quelques années, ça va se, se répandre comme ça, il va y avoir plein de formations, et peut-être qu'à qu force, on aura euh, pas un représentant, mais un, si, un peu un représentant et plusieurs représentants aussi de chaque filière. Et comme ça, si les élèves ont des questions, le, le, ce ne sera plus en passant par l'ONICEP ou par une conseillère d'orientation qui connaît un peu les métiers, etc., mais qui n'y a pas des gens sous la main qui peuvent témoigner, ce sera les gens qui, eux-mêmes, iront taper le nom de leur formation sur Internet ou sur YouTube et qui font « Ok, il y a telle personne qui en parle, donc je m'abonne, je suis ce qu'elle dit, je suis ses propos, et si j'ai des questions, je laisse un commentaire. » Donc voilà, donc je pense que les journaux de bord, c'est quelque chose qui va viser à se démocratiser et à se développer de, de plus en plus jusqu'à un jour où on arrivera à saturation… Enfin, ça peut arriver à saturation dans certaines filières, c'est-à-dire par exemple… Bon, si vous êtes en MPSI vous voulez le faire, faites-le. Mais Je sais qu'on est déjà 3-4 à l'avoir fait sur la MPSI. Donc certes, ça ouvrira une, encore plus de diversité dans les choix. Et peut-être qu'il y en a qui vont les passer en même temps que vous. Donc votre contenu sera plus actuel. Ou peut-être, si vous commencez la MPSI, il y a des terminales qui vont vous suivre. Vous voyez ainsi de suite. Mais euh, vraiment, pour tous ceux qui sont dans des filières qui sont sous-représentées sur Internet et dont on ne parle pas, euh, si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Parlez de tout ça. Est-ce que ça vous intéresserait des conseils pour se lancer sur Internet et faire des comptes rendus quotidiens ou hebdomadaires, que ce soit au niveau de l'organisation ou comment faire Je sais pas, des conseils tout simplement. Donc voilà, je vous laisse ça là. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.